Bonjour à tous, on est le lundi 14 octobre, j'aimerais ça faire une récapitulation des marchés, de ce qui se passe, euh, de ce qui s'est passé surtout la semaine dernière au niveau de l'or, on a eu une bonne correction. Comme je vous dis, on est dans une consolidation, donc il euh, n'y a rien de paniquant euh, euh, à long terme, euh, cependant on peut comme... Euh, vouloir sortir du marché euh, parce qu'on a peur que l'or va... Moi, ce que je vous dis, c'est de regarder les graphiques euh, très long terme, c'est-à-dire mensuel dans un premier temps. Euh, ça nous donne une très, très bonne indication sur euh, la réalité. Euh, au niveau des euh, indices, on a repris beaucoup de force euh, au niveau du Standard Poor's. Euh, Dow Jones, euh, le dollar américain avait pris un peu de faiblesse, mais aujourd'hui, euh, ça se maintient. En tout cas, on va tout regarder ça, mais... Simplement peut-être que pour vous donner euh, dans un premier euh, temps euh, l'aperçu de ce qui se passe en ce moment sur les marchés. Euh, euh, comment euh, la FED est guidée par les politiques de Trump, qui veut être ré ré ré que l'élection de 2020, novembre 2020, il veut être réélu, euh, c'est presque clair et certain aujourd'hui lorsqu'on regarde ce que... Euh, la Fed a fait, euh, suivant les recommandations euh, très sérieuses de Donald Trump, euh, peut-être que la Fed a peur de perdre... Euh euh, son statut. Donald Trump avait menacé la Fed de, de ça. Euh, donc, ce qui se passe au niveau des marchés, c'est ça, c'est qu'on se trouve à être dans une situation où euh, le gouvernement américain, euh, Donald Trump, et les républicains mettent beaucoup, beaucoup de pression sur la Fed pour que les politiques puissent euh, euh, être mises en place. Les politiques, c'est-à-dire baissent les taux d'intérêt. Euh, Donald Trump l'a fortement recommandé. Ça, c'est dans un premier temps. Et le deuxième chose que Donald Trump a Fortement recommandé, c'est de réinjecter de l'argent dans le système. Euh, c'est ce qui va arriver au mois de novembre, euh, de, le QI4 euh, quantitative easing euh, numéro 4. Euh, mais il faut pas l'appeler comme ça. C'est bien ça que Jerome Powell a dit de pas, euh, et c'est pas une quantitative easing comme les autres fois. On réinjecte, réinjecte de l'argent, mais il nous donne une explication très très savante en nous disant que ce n'est pas la même chose. Mais dans le fond, ça revient tout à fait à la même chose, c'est qu'on réinjecte de l'argent dans le système. Ce qui est arrivé avec le, le, la, la nouvelle qu'on a eue dernièrement, les repos, c'est-à-dire les, les euh, prêts entre les banques euh, qui se prêtent en, pour une journée, euh, on a suivi ça de très très près. Euh, c'est que les banques euh, ont été en, à court de liquidité pourtant dans la réalité ça semblait pas être euh, euh, ça mais euh, c'est une situation très très bizarre ce que j'ai vu certains économistes disaient que une situation comme ça peut arriver une journée ou deux euh, mais là on a prolongé ça jusqu'au 10 octobre euh, d'injecter de l'argent massivement dans le système et là on a pris la décision de réinjecter encore plus d'argent à partir euh, du mois de novembre, euh, quand t'es à dire euh, le quatrième, euh, même s'il faut pas l'appeler comme ça, euh, je pense c'est 50 milliards euh, par mois qui vont injecter. Euh, faudrait que je vérifie mes chiffres. Donc avec euh, tout, tout ce qui s'est injecté, je pense, euh, je vous avais parlé de euh, 1000 milliards, une des dernières vidéos. Euh, je pense c'est 1200 milliards que j'ai vu dernièrement. On a injecté depuis le mois de septembre, à peu près, lorsqu'on a eu la crise des ripos, euh, c'est-à-dire les pensions, les, les versements que les banques, les prêts que les banques se font à très, très, très court terme. On a injecté, euh, avec toute cette situation-là, puis euh, un peu après aussi, 1200 euh, milliards de dollars en quelques semaines. Euh, il faut se souvenir... Euh, le premier 1000 milliards qui avait été injecté euh, sous la, la, après le crash de 2008 euh, sous Obama, euh, il avait été injecté d'urgence. Après ça, on a injecté d'autres. C'était bien plus que 1000 milliards en tout, mais le premier 1000 milliards qu'on a injecté dans le système, c'était pour repartir la machine. Là, on a injecté 1200 milliards en quelques semaines. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système. Et en Europe, on a des taux d'intérêt négatifs pour la plupart des pays européens. Euh, aux États-Unis, on s'en va avec la baisse des taux, euh, parce que c'est ce que Trump a fortement recommandé à Powell. Euh, Powell euh, disait qu'il était totalement indépendant de la... Le, du, de, la, du gouvernement, gouvernement américain, peu importe lequel. Euh, c'est totalement faux parce que Powell a changé son fusil dépôt à partir de janvier janvier 2018. Et ensuite, euh, <rire> ce qui est arrivé, euh, Trump a mis de la pression pour la baisse des taux d'intérêt. Bon, mais la baisse des taux d'intérêt a suivi parce qu'en décembre 2018, euh, c'est janvier 2019, tout à l'heure j'ai peut-être dit euh, janvier 2018, euh, décembre 2018, on a eu un crash. Ben, euh, une secousse très, très violente due à la dernière hausse des taux d'intérêt. Et là, Powell a pris la décision de baisser les taux d'intérêt, lui, qui avait dit qu'il montrait les taux d'intérêt en 2019. c'est pas ce qui est arrivé. Et ensuite, euh, la question d'injecter de l'argent, bon il y avait jamais été question de tout ça. Euh, avant les derniers mois, euh, la crise des repo et là, maintenant, on va injecter euh, des milliards de dollars euh, à partir de novembre. Euh, c'est un autre quantitative easing. Donc, ce qu'on fait, on crée faussement de la richesse on met des, de l'huile euh, <rire> sur le feu, on augmente la masse monétaire. Euh, c'est sûr qu'à un certain moment donné, lorsque l'économie suit, euh, il faut que la masse monétaire soit augmentée, euh, parce qu'on a plus d'entreprises de, qui fonctionnent, tout ça, donc on a plus de d'argent de, de, à injecter dans le système pour que ça fonctionne, mais là, c'est vraiment pas le cas. On est dans une situation de... De bulles, ben de bulles de bulles de sommet de cycle euh, sommet jamais connu auparavant et on continue à injecter des capitaux dans le système c'est une situation absolument absurde euh, plusieurs économistes le disent c'est c'est vraiment pas euh, une situation normale euh, je pense que justement on, on veut euh, on veut faire attention de pas connaître un crèche boursier donc euh, euh, ce qu'on fait, on fait le contraire de ce qu'on devrait faire, attendre, et lorsque les marchés vont euh, peut-être corriger, ben là, euh, injecter de la masse monétaire, mais là, on fait le contraire, on injecte de la masse monétaire lorsqu'on est euh, en haut, euh, au sommet des marchés. Donc, euh, sur euh, mon site, euh, j'ai euh, placé euh, un dernier article, j'ai eu moins de temps les derniers temps pour... Euh, vous placez des articles sur euh, Gold Bull Market. j'ai pas eu le temps. Je, euh, puis aussi, il euh, faut comprendre, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure sur les graphiques, c'est que en ce moment, on se trouve à être quand même dans une situation de consolidation sur l'or. Donc, euh, les nouvelles que je pourrais vous placer sur euh, mon site, je vais en placer pareil. Euh, c'est des nouvelles redondantes un peu parce que l'or est en consolidation. Donc, euh, euh, ce qui se passe en, en ce moment, c'est qu'on doit attendre euh, ce que les marchés vont... Euh, vont nous donner comme euh, indication dans les prochaines prochaines semaines, prochains prene, prochaine semaine, prochaine, euh, prochain mois. Donc, il y a trois derniers articles que j'ai placés sur euh, le site. Euh, euh, des connexions euh, entre les actions mondiales et la macro euh, macroéconomie s'agrandit. C'est une, une <coughs> nouvelle que j'ai pris euh, euh, que je vous partage, qui est très, très intéressante, où on parle que les statistiques de l'OCDE, tout ça. Donc, il euh, euh, y a une déconnexion entre la réalité économique et en ce moment, ce qui se passe sur euh, les marchés. Donc, euh, je vous invite à lire ça. Il euh, y a un très bon article aussi... Euh, euh, bon, l'incident sur le marché euh, Libro, là, ce que j'ai parlé tout à l'heure, euh, ça c'est remarquable euh, combien qu'on a injecté d'argent si peu de temps et on n'a pas d'explication à donner. C'est ça qui, qui est un peu, euh, je dirais, pas tragique, mais on n'a pas d'explication réelle à donner. Euh, L'explication la, la, réelle, je voulais donner dans des simples mots, euh, dans mes mots euh, euh, à, analyse à foi, sans être un économiste, mais je suis un statisticien plus. Euh, donc, tout simplement, c'est euh, qu'on a euh, perdu la confiance entre les banques. Il euh, y a une grosse, grosse banque, on sait pas laquelle, on veut pas la nommer, euh, auquel personne voulait lui prêter. Euh, c'est arrivé euh, au mois de septembre. Euh, ça a été la première, euh, puis là, on était euh, obligé d'injecter euh, à la course, je pense c'est... 73 milliards la, la première fois, euh, 50 milliards la deuxième journée. En tout cas, on a continué et on a poursuivi ça jusqu'au 10 octobre. Euh, donc, euh, ce que ça démontre, c'est qu'il y a une perte de confiance euh, entre les banques. Et c'est ça qu'il faut retenir dans toute l'histoire des, euh, des, des repos, qu'on appelle. Là. Ça va être un diminutif. Dans, en fin de compte, c'est les prêts euh, que les banques se font euh, quotidiennement. Euh, euh, les banques ont toujours des transactions offertes à prêter des sous. Souvent, ils ont besoin de se couvrir. Donc, euh, font des emprunts à très, très court terme euh, euh, pour 24 heures à peu près à une autre banque. Mais là, pouf, le système a été gelé euh, en septembre. Et jusqu'au 10 octobre, on a injecté de l'argent. On a pris en même temps la décision de poursuivre euh, le QE4. Oh, excusez, il faut pas que je vous le dise. C'est ce que Powell a dit. Il ne faut pas dire que c'est un QE. Donc euh, ça, euh, ça c'est euh, quelque chose qu'il faut euh, qui est tabou. Pas dire que c'est un QE, parce que dans le fond, on ne veut pas donner la réalité, on n'a pas en parler. Euh, un autre article que j'ai pris euh, sur le site Real and Advice Investment, euh, qui est très, très, un très très bon site. Euh, je suis allé chercher l'article, je l'ai traduit tout simplement où on parle de l'économie euh, capitaliste il y en a d'autres, je vais prendre du temps pour les, tradu les traduire euh, dissiper les mythes du capitalisme et comprendre les inég inégalités de la richesse en gros ce que l'article dit et c'est très très intéressant, c'est non pas à dire que le capitalisme en ce moment est méchant, je pense qu'on profite tous des pays développés, profite tous du capitalisme le problème c'est le capitalisme sauvage, c'est Wall Street Wall Street qui euh, se trouve à être euh, une machine à, à créer des injections de liquidités et qui ne crée pas nécessairement, nécessairement de la richesse c'est une machine à bulles et euh, Wall Street le capitalisme a été déformé par euh, le capitalisme réel. Parce que dans l'article, on parle... Euh euh, je vous invite vraiment, vraiment à aller. Ce n'est pas long euh, quand même à aller, mais euh, ça parle que euh, Wall Street a vraiment déformé le capitalisme. Euh, euh, je vais vous lire un peu ce qu'ils disent. Malgré toute l'angoisse entourant l'idée de capitalisme, tous les Américains en ont bénéficié. Actuellement, le revenu médian, médian pour les États-Unis est de 59 000 euh, si vous essayez d'élever une famille de quatre personnes avec ce revenu, vous ne vous sentirez certainement pas, certainement pas très riche. Euh, donc, euh, il parle un peu de ça, euh, comment que la, la classe moyenne américaine, 59 000 euh, ce n'est pas les plus riches, mais il donne un petit graphique ici dans l'article où on voit les classes de riches. Euh, la richesse est distribuée de manière très inégale. Les 1% des familles les plus riches aux États-Unis ils détiennent environ 40% de toute la richesse, euh, et les 90% des plus pauvres, ils détiennent le moins d'un quart de toute la richesse. On a la statistique qui est, qui est là, vous pouvez aller la vérifier. Donc, c'est peut-être pour ça que plus qu'on va avancer, plus que les mouvements, les mouvements de... de euh, de révolte euh, peuvent euh, grossir si les riches deviennent encore plus riches si en injectant euh, de l'argent dans le système euh, les riches deviennent encore plus euh, monstrueusement riches euh, que les petits riches euh, les personnes qui sont millionnaires euh, aux États-Unis, on parle des États-Unis euh, qui possèdent une coupe de millions euh, euh, eux se satisfassent du système mais lorsque la... la... La base, c'est-à-dire les classes moyennes, euh, vraiment moyennes, on parlait 59 000, pour un, un couple ça peut être 100 000 pour les deux, euh, mais en bas de tout ça, euh, eux, lorsqu'ils voient leur pouvoir d'achat diminuer, euh, commencent à, à réaliser euh, qu'ils sont en train de se faire avoir, et c'est ce qui peut arriver... Euh, comme révolte aux États-Unis, surtout en 2020, on en parle beaucoup, euh, aux prochaines élections, parce que comme c'est là, les démocrates ne font que gaffe sur gaffe, donc ils donnent pas une grande opposition à Trump. Euh, je suis allé voir le film euh, Batman, euh, pas, excusez, c'est le Joker, le Joker avec Joachim Phoenix, un film absolument merveilleux. C'est surtout peut-être à une époque des années 80 parce qu'on voit les téléviseurs là, comment ils sont, mais les, les cycles se ressemblent tout le temps. Et on voit la population qui grogne euh, parce que c'est Wall Street qui s'est emparé de la ville. Euh, c'est Gotham City qui représente New York. <rire> Donc, euh, mais c'est Wall Street qui se trouve à, à appauvrir les pauvres, enrichir les riches. Et les euh, classes moyennes, les pauvres, classes moyennes, euh, souffrent de cette réalité. Donc, on a une masse critique de cette classe moyenne qui peut vraiment, surtout aux, aux prochaines élections, qui peut vraiment vouloir renverser, euh, bon, on dit renverser le système. Euh, ça peut être quand même euh, des... des euh, à l'exemple des Gilets jaunes, de ce qui se produit en ce moment, euh, en France, euh, on peut avoir des mouvements euh, à Hong Kong aussi, qui ne sont pas pour les mêmes raisons, mais quand même, qui qui sont euh, sur la domination chinoise, sur euh, le système capitaliste là-bas. Donc euh, oui, il euh, euh, y a Hong Kong, c'est très très violent, les Gilets jaunes aussi, euh, qui est moins violent, mais qui quand même euh, persévère. Euh, donc euh, c'est je pense que les c'est pas moi qui le dis. Ray Dalio euh, le disait, même si euh, ici, euh, celui qui a écrit l'article, qui s'appelle Lance Robert, dans le... le l'article d'ici que je vous présente, Riedalio n'est pas tout à fait du même avis que lui, il dit que le capitaliste... Riedalio, c'est quelqu'un qui, qui, qui, qui gère un hedge fund qui est euh, un des meilleurs investisseurs sur la planète, mais pourtant, il dit que euh, le système capitaliste a pas euh, a fait ce qu'on lui avait demandé, c'est-à-dire création de richesses. Et on ne parle pas de, de gros riches, on parle d'une petite entreprise, des petites boulangeries, des, euh, des petits commerces euh, qui... Euh, qui veulent bénéficier des avantages de d'être de, en Amérique, je dirais pas uniquement aux États-Unis, mais en Amérique, au Canada aussi. Donc, euh, mais le système capitaliste a été perverti, a perverti l'ensemble du marché, et donc beaucoup en souffrent. Euh, C'est ça qui euh, qui peut créer euh, du dysfonctionnement et euh, beaucoup de grabuges peut-être dans les prochains mois, euh, surtout à l'attente des élections de, euh, de, de, américaines en 2020 avec Donald Trump. Donc, euh, rapidement, on va aller terminer en regardant les marchés. Euh, la semaine passée, on a eu une recrudescence de Standard Poor's. Euh, je vais aller voir d'une manière mensuel. Donc on est encore uh, ici, le sommet, un sommet. On, on, a on, on est en, en, en sommet, là, euh, clair et net. Euh, je ne sais pas comment que ça peut se dérouler. Lance uh, Robert, dans l'auteur la, dans de Real Adv Advice Investment, lui parle qu'on pourrait que le, Thunder Poor pourrait repartir dans une nouvelle lancée spéculative à aller jusqu'à 3300 points. Tout se peut, je le crois. Je pense que oui, avec l'injection monétaire qui va commencer en, en novembre 2019, il va y avoir une folie d'achat et euh, ça va faire en sorte que le, les principaux indices vont encore gonfler artificiellement avec peu de volume parce que dans le fond c'est des rachats d'actions qui vont se faire les, les entreprises vont euh, se, se remplir les poches, acheter leurs propres actions et on va avoir des robots qui vont acheter euh, euh, gaiement euh, tout ce qui se vend sur le marché euh, L'or, euh, elle... Euh, euh, comme je vous dis, on est dans une période de consolidation à cause de ce qui se passe sur la planète, à cause des injections massives de capitaux. Euh, je pense que c'est pas seulement moi qui le dis. Euh, l'or est une valeur sûre. Euh, donc euh, il faut euh, être présent ou à tout le moins, euh, peut-être être dans les orifères aussi. Les orifères qui sont en consolidation, elles aussi. Donc euh, l'or, euh, c'est un peu ce qui se passe. Euh, euh, de... La résistance de 1550 ici, on voit le creux ici, c'est une résistance assez importante. Donc, euh, la même chose que la résistance qui était à 1360 à peu près a été cassée euh, cet été. Et là, on, on est en consolidation, on est parti. Deux creux. on avait euh, épaule inversée, tête épaule. Ça c'est une figure tête et épaule inversée. Donc euh, la première épaule est arrivée ici, la tête est arrivée ici, deuxième épaule est arrivée ici euh, en septembre 2018, septembre octobre novembre 2018. Donc euh, on est parti d'à peu près la deuxième épaule 1190 hein, 11, euh, bon de creux, 70 1170 à 1550, en très peu de temps quand même, on considère que c'est assez peu de temps, et on est allé frapper le mur de 1550, donc là on est en consolidation. Ça peut être assez long, donc il faut être patient. Euh, certains se demandent si on ne devrait pas prendre une position. Ben, Moi, j'attendrai un peu, mais moi, je suis rentré. De toute façon, c'est vraiment long, euh, ma, ma manière de, de voir. Là, je vois ça à très, très long terme. mais euh, On peut attendre en, encore un peu, mais euh, peut-être qu'il peut y avoir d'autres tentatives ici. Mais ça pourrait aller assez vite aussi. Il faut faire attention. Euh, ça peut aller assez vite. Donc, euh, c'est un peu sur l'or. Dollar américain, lui, euh, encore euh, fait monte, mais là, on est comme en correction. Mais dollar américain, euh, on ne sait pas trop où. On se réfugie dans le dollar américain. C'est paradoxal. On imprime des dollars artificiels et euh, on se réfugie dans le dollar. Trump veut absolument que la devise américaine baisse pour pouvoir être plus compétitif. Pour euh, les balances commerciales euh, puissent s'ajuster ou qu'on puisse, en, pour résumer, euh, vendre plus de, de bébelles euh, dans les autres pays au lieu d'en acheter. Donc, c'est ça la balance commerciale. Euh, mais on va voir euh, si euh, Powell va écouter encore Trump et va euh, probablement, c'est ce qu'il va faire avec le temps, mais baisser encore les taux d'intérêt, mais d'une manière plus agressive. Ce qu'il pourrait faire euh, baisser le dollar américain lui aussi d'une manière assez agressive. Donc, c'était un peu mon résumé. On se revoit très bientôt pour avoir d'autres nouvelles sur les marchés.